Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Diffitech, en compagnie de Vanessa Vouimouin de chez Groupe Seb. Alors, Groupe Seb, c'est très général. Ce sont plusieurs marques, neuf marques. Seb Calor, Tefal, Rowenta Krups, Moulinex, Lagostina, Emsa et WMF. Tu représentes tout ce qui est service consommateur et service après-vente. Tu es le chef de tout cela pour deux pays. Et tu es venu nous expliquer quatre grandes choses au niveau des fers à repasser. Et, grande phrase, ne plus détartrer votre fer vapeur. En tout cas, ne pas utiliser de produit détartrant surtout. Voilà, OK. Alors plusieurs choses pour régler cela, l'eau, très important. Et trois choses à faire pour l'entretien. Alors Vanessa, d'abord merci beaucoup d'être là. Avec merci plaisir, merci de m'avoir invité. Alors, c'est extrêmement important. On va utiliser aujourd'hui un fer Calor. Alors, ça dépend un peu des modèles. Vous verrez, on va vous montrer le fer à fer complet, ça dépendra des modèles, consultez votre mode d'emploi, c'est quand même Bonjour, important. Le mode à dire alors ne pas détartrer son fer car plusieurs choses à faire tout d'abord l'eau l'eau à mettre dans votre fer explique c'est super important effectivement l'eau que vous allez utiliser dans votre fer vapeur un fer vapeur calore un fer vapeur Roenta, est conçu pour fonctionner avec de l'eau du robinet ok non adouci ok non adouci Je... important <rire> ne pas pas d'eau d'adoucisseur dans votre fer vapeur, alors ça va faire monter beaucoup de gens parce que les gens vont nous dire oui mais il n'y a pas de calcaire, oui mais il y a du sel. Voilà, la, le problème des adoucisseurs c'est effectivement plupart. la plupart peuvent contenir justement une certaine teneur en sel et ça va abîmer justement euh, la chambre de vaporisation. Alors tout bon montage euh, d'adoucisseur, il euh, faut savoir que vous avez toujours un robinet normalement avec de l'eau extérieure ah, donc on conseille de faire un petit bidon. À part. Maintenant, il n'y a pas que ça. Donc, vous avez une eau de ville, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun souci. Toutefois, si vous avez une eau très calcaire à la maison, là, vous utilisez un mélange. Vous prenez un bidon de 5 litres, vous allez mettre de l'eau de ville non adoucie oui. et vous allez acheter un bidon de 5 litres d'eau déminéralisée non parfumée. On achète une eau déminéralisée pure, sans parfum. Mais il va quand même avoir du calcaire dans mon fer à un moment donné parce que l'eau de ville, elle n'est jamais sans calcaire. C'est la raison pour laquelle on recommande l'utilisation de l'eau du robinet non adoucie. C'est contradictoire peut-être, mais il faut un peu de calcaire pour avoir une belle vapeur ah oui, dans ça, la chambre ça, de vaporisation. C'est extrêmement important. Le calcaire aide à faire cette vapeur. Voilà, voilà. mettre trop de calcaire. Tu euh, en général un peu les le produits, fer. le fer, mais il faut quand même un minimum de calcaire pour justement produire une belle vapeur. Ok, donc pas de détartrant dans votre fer, pas d'eau adoucie, de mélange d'eau. Pas d'additifs, il ne faut pas mettre des additifs, il ne faut pas non plus utiliser l'eau de récupération d'un frigo, d'un sèche-linge. En fait, ces eaux, une fois qu'elles vont être chauffées et montées à haute température, vont en fait déposer des dépôts dans la chambre de vaporisation et vous allez avoir des taches. Sur votre linge. Les taches brunes sur le linge. C'est ou... très courant. Oui, oui. Vous avez sûrement oui, oui. déjà eu ça chez vous. Donc, trois choses à entretenir. On va le faire tout de suite la tige calcaire, le collecteur de calcaire selon les modèles et on va nettoyer la chambre de vaporisation. Alors, ça fait très peur comme mot. C'est su. Simple. Donc, montre-moi tout d'abord comment nettoyer sa tige calcaire. Au niveau de l'entretien, référez-vous toujours au mode d'emploi qu'on lit avant d'utiliser son produit. Donc ici, vous allez pouvoir retirer la tige anti-calcaire, vous appuyez ici sur le petit poussoir et vous retirez la petite tige anti-calcaire. Surtout, ne mettez jamais, jamais vos doigts sur cette partie parce qu'elle est justement imprégnée oui. d'une résine qui va permettre en fait, l'écoulement de l'eau dans la chambre de vaporisation. C'est une tige extrêmement importante. Voilà, hein c'est une tige. Donc si vous constatez que cette partie est blanche, vous mettez dans de l'eau avec un peu de vinaigre blanc ou du citron et vous laissez tremper, vous rincez à l'eau du robinet. Et, et on remet dedans. Alors vous replacez cette tige anti-calcaire dans le trou, voilà. voilà, et vous appuyez. On et a entendu un fini. petit clic et c'est fait. Deuxième chose à faire. Selon les modèles, mais la plupart maintenant. Je précise, tout cela se fait toujours le fer débranché, bien entendu. Voilà. On y a utilise. Pas de voilà, de y a pas, il ne faut surtout pas faire. Faut surtout important. Pas manipuler le fer ce... est vide. C'est un qu'on va mettre en fonctionnement, mais il est vide. Donc selon modèle, on a aussi euh, un récolte calcaire. Donc il faut savoir que. Donc, je vous l'ai dit, il faut toujours du calcaire pour avoir une belle vapeur, même si vous faites un mélange. Et lorsque vous allez reposer votre fer, lorsque le taper, fer est froid, vous allez avoir le calcaire qui va en fait tomber, vu que vous utilisez à chaque fois votre fer comme ceci. Tout à fait. Et le calcaire va justement descendre. Et voilà. Et ceci, ben, vous le retirez une fois par mois et vous le rincez. Les deux manipulations que l'on vient de faire, il faut toujours le faire avec le fer débranché. C'est super important. Maintenant, on va nettoyer la chambre de vaporisation. Ça demande un tout petit peu de manipulation, mais c'est extrêmement simple. Vous savez faire ça chez vous et il n'y a aucun risque Absolument. apportant on fait ça combien de fois par an alors de nouveau consultez le mode d'emploi moi personnellement je le je fais tout une fois par mois voilà, je donc, rince je nettoie la tige jeûne, calcaire, toilette, collecteur voilà. et chambre de vaporisation voilà. une fois par mois voilà. c'est très rapide je pense sincèrement que ça prend entre 5 et 10 minutes une fois par mois, n'hésitez pas à utiliser vos calendriers électroniques, mettez-vous des petits rappels qui expliquent ça, parce que ça vous permettra d'utiliser votre fer plus longtemps. C'est parti pour la chambre de vaporisation, donc on va faire plusieurs choses, on le remplit d'abord à fond par l'entrée normale. Voilà, donc on va remplir le réservoir avec de l'eau. Voilà, oh, cette fois-ci, eau oh, du robinet parce oui, qu'elle va oui, repartir pas, automatiquement. A, euh, le, le produit est conçu pour utiliser de l'eau du robinet, il n'y a aucun souci. On le fait euh... chauffer à fond on va le faire chauffer. On le coupe, on sort la tige et on secoue le fer. Et on va secouer C'est vraiment frère. ça. On invente rien. C'est vraiment comme ça que... C'est oui. parti. Voilà. Donc, on a rempli le réservoir à fond. Donc, on a le témoin de chauffe. Voilà. Et maintenant, on attend... Qu que, les, que le témoin s'éteigne pour montrer qu'il est bien arrivé au maximum de, de sa, sa température. température. Le voyant de en température vient de s'éteindre. Donc donc le on fer va, est chaud. Le fer est très très chaud. On va maintenant débrancher le fer. On va se rendre près de l'évier. On va enlever la tige et vous allez voir ce qui va se passer. Qu'on soit bien clair, ce fer est relativement neuf. Donc Il on ne s'attend pas non, à ce que pas. beaucoup de calcaire sorte. C'est surtout pour vous montrer le processus oui. de fonctionnement. C'est parti, on y va Donc là vous vous dirigez vers votre évier, le fer est éteint, il est chaud, attention, donc vous allez ici retirer la tige anti-calcaire et là vous entendez déjà justement que la vapeur va s'échapper. Et vous allez effectuer un mouvement de va-et-vient et vous provoquez le nettoyage de la chambre de vaporisation. Alors ici, il n'y a pas grand chose qui sort, le fer est tout nouveau. Mais sinon, vous allez avoir toutes les impuretés, le calcaire, toutes les petites peluches qui se trouvent dans cette chambre de vaporisation. Et on y va et on fait, et vide le réservoir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et que l'eau qui, qui sorte soit claire. Ça prend cinq bonnes minutes, mais ça nettoie vraiment en profondeur la chambre de vaporisation de votre fer. On remet la tige anti-calcaire. Et là, on va refaire réchauffer le fer et on va le frotter. Et c'est parti Et l'entretien est terminé pour votre fer et vous pouvez... Vous êtes reparti pour quelques séances de repassage. Voilà, nous avons passé un petit coup de l'eau sur la semelle. La tige a été nettoyée, nous avons enlevé le collecteur de calcaire, nettoyé, en tout cas nous l'avons vidé, nous avons nettoyé la chambre de vaporisation. Oui le fer est de nouveau prêt à l'emploi. Merci beaucoup, Vanessa. Avec plaisir. De m'avoir assisté et de m'avoir également enseigné tout ceci. Euh, on peut quand même faire un... un également remercier Michel Deluca, qui nous a quand même aussi aidé dans cette vidéo quand il était passé en magasin. Donc, merci beaucoup également à lui. Merci, Vanessa. Avec plaisir, Thomas. Continuez à nous suivre. Merci beaucoup, en tout cas, de votre fidélité sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook et Pinterest. Partagez cette vidéo. Like, description et commentaires en bas de cette vidéo. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.